Je suis Jean-François Benon, je suis le, le directeur général de, du Cévo. Alors Le Cevo, c'est l'agence de développement et d'attractivité des territoires du Val-d'Oise. Notre métier, c'est de faire euh, finalement euh, du marketing, mais un marketing un peu particulier, du marketing territorial. On a un produit à vendre, euh, le produit que nous vendons, nous, c'est le département du Val-d'Oise. Donc nous sommes engagés dans une dynamique de, de promotion, de, de promotion du territoire en France, à l'international, et notre, encore une fois, notre objectif, c'est de donner tous les éléments d'attractivité euh, pour faire que ce territoire soit dans la compétition des territoires au niveau national et international le plus le plus dynamique et le plus positif possible pour susciter des vocations d'entrepreneurs et, et d'investisseurs un entrepreneur du Val d'Oise qui s'investira dans cette aventure humaine que propose GAS à travers les, les portes des nations, il aura une capacité à communiquer avec ses clients, avec ses salariés, avec ses collaborateurs, en France et à l'international. C'est encore une fois universel, la thématique qui est proposée. Et donc on est convaincu que c'est gagnant-gagnant à tout point de vue. Pour attirer aujourd'hui des emplois, pour attirer de la dynamique économique, il faut aussi s'appuyer sur un élément qui est beaucoup plus compliqué à, à vendre en réalité, qui est la qualité de vie et qui est l'environnement, l'environnement d'un territoire. Et dans l'environnement d'un territoire, l'art, euh, la capacité à avoir des, une vision, à avoir une sensibilité, est, est quelque chose de très, très, très, très important que nous prenons en considération. Le programme qui nous est présenté aujourd'hui par GAS, il nous a beaucoup séduit. Pourquoi Parce que c'est un, un programme d'abord qui colle à cette idée d'ouverture. Une ouverture à la fois pour aller vers les autres, mais également une ouverture pour accueillir les autres. Et finalement, si je devais résumer, c'est un, un, un très très beau symbole des valeurs que nous portons nous dans le Val d'Oise. Pourquoi Parce que le Val d'Oise, c'est euh, l'aéroport Charles de Gaulle. Et avec le Brexit, c'est devenu véritablement la porte d'entrée euh, de l'Europe. C'est ce que les Américains appellent un gateway. Nous sommes dans le Val d'Oise dans une porte ouverte sur le monde et donc le sujet qui nous a été proposé par GAS et qu'il aujourd'hui défend nous parle énormément, il nous parle parce qu'il est cohérent avec cette volonté que nous portons nous-mêmes d'ouverture sur le monde, d'accueil et cette sensibilité de rapprochement entre les peuples d'international, de capacité à comprendre les différences interculturelles, cette capacité à se tourner vers la jeunesse également qui fait partie intégrante de ce magnifique programme. Toutes ces valeurs finalement parlent dans un territoire comme le Val-d'Oise qui, je le rappelle, est le premier département de France par la jeunesse de sa population. Et ça a du sens, ça veut dire que ces jeunes qui sont aujourd'hui dans les cursus de formation, ce seront les adultes de demain, ce seront ceux qui vont réussir, on l'espère, cette ouverture vers les autres. Donc encore une fois, le projet de, de gaz est un élément d'attractivité pour notre territoire et c'est pour ça qu'en tant qu'agence de développement, on est extrêmement heureux de, de pouvoir s'y associer.